Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Euh, moi, quand j'étais petit, je regardais beaucoup, beaucoup Coluche et Les Inconnus. C'était les principaux humoristes que je regardais. Et puis après, au collège, j'ai eu euh, Nicolas Canteloup qui est arrivé dans ma vie, et euh, j'ai beaucoup, beaucoup regardé Nicolas Cantelou à cette époque-là. Et quand je regardais Nicolas Canteloup à l'époque, eh ben, je regardais ça parce que je voyais que le monde politique avait l'air important, mais que pour autant, j'y comprenais pas grand-chose. Et pour moi, c'était un genre de farce, en fait, et du coup, je me tournais assez facilement vers des caricaturistes. Et puis ça a commencé à changer en 2010. Moi, en 2010, j'ai 17 ans. Et à ce moment-là, il y a une émission qui arrive sur le service public qui s'appelle « On ne demande qu'à en rire », une émission justement qui va présenter surtout des humoristes. Euh, il y a une espèce de jury qui met des notes et tout ça. « On ne demande qu'à en rire », c'est un petit peu ça le principe. Prend des humoristes qui débutent, on leur met des notes, puis on regarde un petit peu les notes du public aussi pour voir s'ils sont repris pour une prochaine émission. Vu que c'est des humoristes qui débutent, bah, l'avantage, c'est que ça permet de leur donner une certaine audience. Et puis, pour des spectateurs comme moi, ça permet de découvrir des gens que j'aurais pas du tout découvert autrement. Bah, moi, Jérémy Ferrari, je fais partie de ceux qui, euh, qui l'adorent déjà dès ce moment-là. Et euh, je le découvre, du coup, en 2010, alors que j'ai 17 ans. Mais en même temps qu'On ne demande qu'à en rire et diffusé, il y a un type qui arrive sur YouTube qui s'appelle Franck Lepage. Et Franck Lepage, il fait un truc qu'on appelle les conférences gesticulées. Et en gros, le principe, c'est de raconter un événement, ou en tout cas de raconter même un récit de vie avec des clés politiques dedans. Donc, d'essayer de politiser un vécu. Et moi, la première vidéo que je regarde, elle fait deux heures, ça parle éducation, ça parle politisation, et euh, surtout, euh, il appelle ça une conférence gesticulée. Et moi, ça me parle tout de suite. En fait, le page, il a cette espèce d'idée d'information euh, que son spectacle s'est fait à la fois pour rire un petit peu, parce qu'il y a quand même de l'humour dans le spectacle, mais aussi pour faire réfléchir une audience euh, qui va être sur un temps assez long, euh, captif d'une certaine manière, du récit qu'il va pouvoir raconter, et qui va euh, réussir du coup à faire passer des messages avec une certaine émotion, parce qu'il relie la politique à sa vie, il relie le militantisme à sa vie. Et en fait, pour moi, le discours s'emboîte particulièrement bien, parce que en plus d'avoir un discours dans euh, les conférences gesticulées qui est sur... Bah, euh, la politique, l'éducation et tout ça, il y a aussi le discours des conférences gesticulées sur les conférences gesticulées. Et en gros, le discours qui est là, c'est de dire les conférences gesticulées, c'est un moyen populaire de faire de la politique. Et moi, forcément, ça m'intéresse parce que ça fait déjà plusieurs années que je cherche à trouver un moyen de euh, rendre potentiellement euh, mes idées ou mes discours Populaire. Spoiler, j'ai pas vraiment trouvé la solution. Et moi, du coup, à l'époque, j'avais déjà fait un club écriture quand j'étais au collège, j'avais fait un blog où je jouais un peu aux journaliste, au Christophe Barbier euh, au lycée. Bref, il y avait pas mal de choses que je faisais déjà, mais euh, à cette époque-là, en 2011, me vient l'idée de faire une chaîne YouTube. C'est un peu les prémices de ce que vous voyez là. Euh, à l'époque, je me suis servi d'un petit modèle qui existait, qui s'appelait Danny Caligula, et voilà ce que ça donnait comme vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans Demos, une émission qui traite par de sujets politiques souvent ignorés et souvent révoltants. Dans cet épisode, vous l'aurez compris, nous traiterons de la séparation des pouvoirs, de ses origines jusqu'à son obsolescence ou son non-respect actuel. La citation de Madison que j'ai... Expliqué... Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Non, mais déjà, la lumière, la webcam, y a rien qui va. Euh, on peut parler aussi de la coiffure des fringues. Bref, y'a des choses qui vont clairement pas. Euh, et puis surtout, euh, le ton, l'écriture, il y a un gros gros souci quand même au niveau de cette vidéo. Et au niveau des vidéos qui vont suivre d'ailleurs. En vrai, en quoi j'ai pu croire que ça pouvait être populaire de faire ça Vraiment, c'est quoi l'idée derrière ça et du coup, très très vite, je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas parce que moi, je voulais être avec des gens qui sont un petit peu de tous horizons et je me retrouve avec des étudiants en droit, quasiment que des étudiants en droit qui regardent ces vidéos. Et c'est terrible parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais rendre populaire potentiellement le droit constitutionnel et je me retrouve en fait à faire des cours de droit constitutionnel <rire> directement sur Internet. C'est pas terrible, quoi. Vraiment, il n'y a pas de réflexion autour du contenu et du coup, c'est juste de l'écriture qui est dictée comme ça. Et c'est pas ouf. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi ça marchait pas. J'ai compris parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque, j'étais étudiant. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais énormément de temps parce que, déjà, je redémarrais un cursus universitaire, donc j'étais habitué aux méthodes de travail et tout ça. En plus, j'avais d'énormes facilités déjà à ce moment-là. Donc, c'était en gros, c'était mission facile pour moi. Et à partir de là, du coup, j'avais énormément de temps. J'avais pas forcément besoin de réviser tout le temps. J'avais pas besoin de faire tout un tas de trucs. Donc, vu que j'avais plein, plein de temps, eh bien, euh, regarder une conférence de 4 ou 6 heures, comme ce que faisait Franck Lepage, ça ne me posait pas de problème. Et puis, euh, regarder des contenus denses, ça ne me posait pas de problème non plus. Sauf que le problème, c'est que c'était mon cas à moi, et euh, les gens à qui je présentais, par exemple, Franck Lepage, ils ne le voyaient pas du tout de cet œil là Parce qu'en fait, les gens à qui je les conseillais euh, les conférences gesticulées de Franck Lepage, bah, la plupart ne vont pas les regarder, euh, et ils vont pas les regarder pour tout un tas de raisons qui sont tout à fait légitimes. C'est-à-dire que moi, si ça me parlait, les conférences gesticulées, c'est parce que, déjà, j'avais pas peur du terme conférence. Moi, les conférences, j'y assistais toute la journée. En tant qu'étudiant, c'est que ça. Tu fais ça du matin au soir, des conférences. Donc finalement, ça, ça te fait pas peur. Ensuite, moi, bon, j'aime pas spécialement le théâtre, vraiment, mais pour le coup, je suis pas spécialement fermé à l'idée du théâtre. Ça me rappelle pas de mauvais souvenirs de classe ou tout ça. Et c'est pas forcément le cas pour les gens à qui j'ai présenté ça. Et en fait, du coup, moi, je me suis aperçu que j'avais juste pas d'obstacle aux conférences gesticulées, qu'en en fait, en tant qu'étudiant, j'étais même taillé pour aimer ça, alors que les gens à qui je présentais ça n'étaient pas forcément taillés pour ça. C'est-à-dire que regarder une conférence gesticulée de 2, 4, 6 heures, pour moi, ce n'était pas un problème. Euh, pour eux, bah, ça peut être vraiment très très vite chiant. Et puis le fait que ce soit euh, dit comme des conférences, déjà, ça met une espèce de, de barrière, hein, une première barrière où les gens qui n'ont jamais vu de conférences se disent « oulala, là là, qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Et puis, bah, c'est pas pour jeter la, la pierre à Franck Lepage, hein, mais euh, Franck Lepage, son premier spectacle, quand il arrive, il est euh, avec un chapeau de paille et un poireau, et il arrive sur scène, et il fait ah, « je suis dans la culture, euh, euh, euh, avant j'étais dans, dans la culture tout court, et maintenant je cultive des poireaux. » Bon, euh, je peux comprendre que ça rebute des gens. Et moi, j'avais suivi cet exemple-là, et du coup, moi-même, mon contenu, bah, rebutait pas mal de gens. Et en fait, bah, ça paraît con, hein, ça paraît être une généralité, ça paraît être un truc évident, Sauf que moi, quand je m'en suis rendu compte, en fait, euh, bah, je m'en suis rendu compte bien plus tard, et c'était sur mes propres vidéos, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait plein de gens qui ne les regardaient pas parce qu'ils euh, regardaient, aller une minute, trop d'infos, euh, pas trop de fun, une image assez fixe, pas grand-chose en fait, euh, d'attrayant. Un type euh, qui a un ton de prof, avec une écriture de prof, euh, qui lit en fait, un texte devant une caméra, bon, c'est n'est pas fun, quoi, c'est pas sexy. Mais après, le principe de Franck Lepage, de dire « Voilà, pour faire passer des idées, pour faire passer des données, pour faire passer des informations, on peut passer par des moyens populaires et en l'occurrence par un spectacle qui ressemble à du stand-up, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. » Et c'est d'un autre côté assez logique que Franck Lepage soit parti dans une direction d'espèce de, euh, de théâtre euh, un peu intellectuel, parce que c'est un peu son histoire militante qui vient dire ça. Et en fait, Là où, moi, aujourd'hui, je trouve que il bah, y a des limites à Franck Lepage, c'est justement ce côté théâtreux, intellectuel. En fait, il faudrait quelqu'un qui ait eu le parcours exactement inverse. Quelqu'un qui, au lieu de partir du discours militant et d'aller vers l'humour, parte de l'humour pour aller vers un discours militant. Mais ça, ça existe, en fait. Ça s'appelle Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, en fait, quand on l'a vu, nous, euh, dans « On ne demande qu'un en rire », on s'imaginait pas trop le chemin qu'il allait parcourir. Au départ, euh, il était euh, sur de l'humour noir, mais avec un humour qui quand même se basait sur des choses qui étaient peut-être plus superficielles, peut-être euh, moins approfondies que ce qu'il fait maintenant, pour une raison assez simple, c'est qu'il n'avait pas forcément le temps de faire mieux. Mais voilà, il avait quand même déjà un humour hyper clivant, il avait quand même déjà une envie de mettre un peu le, le rire dans la plaie, pour reprendre une expression un peu connue. Il était très clivant, donc il y avait des gens qui le détestaient, mais il y a eu aussi des gens qui l'adoraient, et quand il est arrivé euh, à la télévision, ça lui a fait une base de fans qui était immense. Et alors cette base de fans, qu'est-ce qu'elle fait Eh ben, elle va voir le premier spectacle de Jérémy Ferrari en salle. Et alors, je suppose qu'ils sont arrivés dans la salle, et ils s'imaginaient pas du tout voir ce qu'ils ont vu. On était habitué à Jérémy Ferrari dans On ne demande qu'à en rire avec des sketchs, des sketchs courts, des sketchs avec certains de, de ses euh, potes humoristes aussi, mais on n'était pas habitué à voir ce qui était Alléluia Bordel, le premier spectacle de Jérémy Ferrari. On n'était pas habitué à voir en fait un spectacle qui est certes une succession de sketchs, mais de sketchs avec une thématique, une thématique lourde, qui est la thématique de la religion. Et ça, c'était déjà incroyable. Et alors il a continué là-dedans, puisque le deuxième spectacle, Vend de pièces à Beyrouth, c'est sur la géopolitique, et puis le troisième spectacle, sur la santé, c'est Anesthésie Générale, et c'est en tournée maintenant, et je vous en prie, euh, alors abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des pouces, mais allez voir Anesthésie Générale de Jérémy Ferrari, vraiment, vraiment, vous en ressortirez vraiment bien, c'est bien, c'est top. Et allez le voir avec vos potes, d'ailleurs, big up Jérémy, merci pour m'avoir offert la place pour mon anniversaire, quel plaisir ouais, il se trouve que c'est un Jérémy qui m'a offert... Euh, c'est pas Jérémy Ferrari, mais voilà. Du coup, des bisous Jérémy, <rire> j'espère que tu vas bien. Et alors du coup, euh, pour faire le lien avec Franck Lepage quand même, puisque c'est de ça qu'on parle, pour moi, et c'est pas pour jeter la pierre à Franck Lepage encore une fois, pour moi, Jérémy Ferrari fait du Franck Lepage mieux que Franck Lepage. Parce que ouais, en fait, l'intention derrière c'est la même, c'est-à-dire qu'il y a de l'information, il y a un côté spectacle. Sauf que sur la forme, on n'est pas du tout sur la même chose. Jérémy Ferrari quand il fait son spectacle, c'est une montagne russe émotionnelle. Il se sert bel et bien d'expériences personnelles, il se sert d'informations vérifiées, euh, il est militant dans ce spectacle, et pourtant, eh ben, le spectacle est hyper fun. Et il n'est pas tout le temps hyper fun non plus. Et c'est ça qui est fou avec les spectacles des humoristes actuels, je trouve, c'est qu'il y a vraiment une recherche sur l'émotion, qui n'est plus uniquement sur le rire et sur plein plein d'autres trucs. Et ça, pour le coup, je pense que c'est ce qui manque à la sphère militante, et c'est ce qui manquait à Franck Lepage. Et pour ça, le fait que Jérémy Ferrari vienne du monde du spectacle est hyper important. Les entrées de Jérémy Ferrari, c'est pas anticlimatique, comme ce que fait Franck Lepage avec son poireau ou avec son parapente. Quand Jérémy Ferrari arrive sur scène, il arrive avec une énergie folle, euh, il saute, euh, il y a des lumières partout, il y a des, des extraits sonores, euh, là en l'occurrence c'était sur le, le système de santé, vous imaginez bien qu'avec le Covid, il y avait plein plein d'extraits sonores qui étaient diffusés juste avant. Non, vraiment, il y allait, il y va à fond, et ça marche Mais au-delà des sketchs et des spectacles, en fait, Jérémy Ferrari, il ne fait pas que ça. Par exemple, récemment, il a sorti un jeu de société qui s'appelle « État d'urgence », et euh, le principe c'est simple, vous n'avez aucune compétence et vous devez gérer une pandémie. Voilà, ça c'est un truc militant, et tout son spectacle est de toute façon sur ce système de gestion de pandémie, enfin au moins une partie, et puis ça parle de manière plus générale de l'état du service public hospitalier en France actuellement. Donc on est quand même sur du, du lourd quoi. Et il y a de l'information, mais il y a aussi du fun, et il y a aussi de l'émotion. Et vraiment si vous connaissiez pas Jérémy Ferrari, avant d'avoir cliqué sur cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait, parce que en plus, c'est quelqu'un qui source ses spectacles. C'est extrêmement rare dans le monde du spectacle en fait de faire ça. Je crois que, enfin à ma connaissance en tout cas, c'est le seul qui fait ça. Toutes les informations qu'il y a dans son spectacle, eh ben, elles sont trouvables sur son site et on sait comment il les a trouvées. Et ça, c'est quand même ouf. Mais du coup, ce qui est fou, c'est que j'ai connu Jérémy Ferrari avant Franck Lepage et pourtant, je ne me suis pas inspiré de Jérémy Ferrari pour faire mes vidéos. Ce qui est un peu dommage parce que je pense que j'aurais touché un public bien plus large en m'inspirant de quelqu'un de bien plus populaire hein, qui est Jérémy Ferrari. Et du coup, j'aurais peut-être pas fait de la monotonie, euh, de la monotonie en permanence. Peut-être que j'aurais pas fait des vidéos comme je les ai faites euh, là. C'est-à-dire, est-ce que j'aurais fait euh, des vidéos dans lesquelles je lis mon texte Est-ce que j'aurais fait des vidéos qui n'appellent absolument pas l'émotion et qui essayent juste de faire des reviews d'articles de... universitaires Est-ce que vraiment j'aurais fait ça ben, Je suis pas sûr. Et euh, malheureusement, ben, je me suis pas trop intéressé à Jeremy Ferrari pendant toutes ces années. Euh, en tant que vidéaste, et aujourd'hui, j'arrive à me dire que c'était une erreur, et je pense que c'est une direction que je vais essayer de prendre, mais c'est vrai que ça aurait été bien avant, quand même. Et même, en fait, je me rends compte que c'est ce genre de vidéos qui m'amuse le plus. Quand je fais la vidéo sur Hollande avec des petits sketchs à la bloquer, ça, ça, ça, ça me fait marrer d'écrire ça et de les jouer. Euh, quand je fais une vidéo sur euh, Manuel Valls, et que je fais de la chanson dedans, ça, ça m'éclate à faire. Ça, vraiment, je trouve ça... Très, très drôle, et quand je, le, quand je le mets sur Internet, je me dis, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont être surpris par ça, peut-être que ça va les faire marrer, et en fait, ça les fait marrer, et ça marche bien. Et globalement, ma démarche actuelle, elle est plus d'aller vers un truc qui s'appellerait de la sincérité travaillée. C'est-à-dire que je vais pas vous dire que euh, ce que je mets dans mes vidéos, c'est ma vie. C'est faux, ce c'est pas, pas ça. Par contre, il y a un travail derrière, euh, par exemple, cette vidéo que vous regardez là, elle est écrite, mais elle est écrite, et ensuite elle est jouée, et il y a des lumières qui sont installées un petit peu partout autour de moi, vous le voyez. J'essaye de travailler de plus en plus ce que je fais. Alors, ça me prend plus de temps, donc j'en fais peut-être un petit peu moins en quantité. Par contre, en termes de qualité, je pense que niveau image, vous vous êtes bien rendu compte de la différence. Puis, même niveau contenu, en fait, vous vous êtes rendu compte de la différence. J'aurais jamais chanté dans les vidéos que j'ai faites en 2013. Ça ne me, me serait pas venu à l'idée. J'ai fait des mini-sketchs, mais ce n'était pas encore tout à fait là. Euh, là, je, je vais un petit peu plus loin là-dedans. Et euh, j'essaye de m'éloigner un petit peu de cette vulgarisation chiante que j'avais tendance à faire avant. Et oui, il y en aura qui seront complètement hermétiques à ce qu'on fait. Parce que évidemment, faire ça, c'est obligatoirement clivant. Enfin, je veux dire, déjà dans l'information, on est déjà super clivant. Mais une fois qu'on se met à s'attaquer à l'émotion, évidemment que la démarche artistique, elle est clivante. Il y a des gens qui vont être clients de ça, et il y a des gens qui ne vont pas être clients de ça. Et c'est normal, en fait. Mais l'important, ça va être la diversité des pratiques. Ça va être la diversité de ce qu'on propose. Et si on veut proposer de l'information, si on veut proposer de la vulgarisation avec de l'émotion et avec un fonctionnement qui ressemble plus à des choses qui sont spectaculaires, à des choses qui sont émotionnelles, qui vont faire appel principalement aux émotions et aux spectacles, eh bien oui, forcément, on va avoir des gens qui ne seront pas clients. Il y a des gens qui vont trouver ça cringe, qui vont trouver ça nul. Mais surtout, surtout, il faut qu'on arrête de s'empêcher. Il faut qu'on arrête de s'empêcher d'être des artistes. faut qu'on arrête de s'empêcher euh, d'aller plus loin, euh, d'incarner ce qu'on fait. Faut qu'on arrête de s'empêcher d'être toujours dans l'espèce d'humilité forcée euh, qu'on s'oblige à avoir. Il faut qu'on y aille, quoi. On a des idées, autant les défendre et autant le faire bien. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est trop enfermé dans une espèce de truc informationnel, monotone, de vulgarisation. Et moi, vraiment, j'ai l'impression qu'on s'est comporté comme. Non, j'ai l'impression que je me suis comporté. Comme un robot, en fait. J'ai l'impression de m'être comporté ici comme un robot euh, qui juste récitait un texte qu'il avait écrit. Alors oui, certes, le texte pouvait être euh, émotionnel, mais il n'y avait pas le travail derrière. Aujourd'hui, j'essaye de mettre tout ce travail derrière euh, d'émotions, de jeu. J'essaye de trouver des nouveaux cadres, de mettre de nouvelles lumières. Bref, il y a pas mal de choses que j'essaye de faire. Il y a des trucs qui sont ratés, OK. Des fois, je fais des sketchs, c'est pas drôle, OK. Des fois, je fais des chansons, c'est mal foutu, OK. Mais je me dis, au moins, j'aurais essayé au moins j'en suis fier, et quel plaisir J'ai envie d'être fier de mes vidéos, j'ai envie d'être fier de ce que je fais, et de tout ce que je fais, et les vidéos en font partie, et j'ai envie d'être fier de ça. Et quand je fais de la chanson, quand je fais du sketch, et eh ben je suis, je suis content de ce que je fais. Donc je pense qu'il y a une direction que je prends d'office. Je pense que le, le fait d'arrêter de, de juste être dans une histoire de vulgarisation, de s'autoriser à aller dans l'émotion, c'est essentiel. Et alors, c'est quelque chose que je commence déjà. Hein. Ceux qui me suivent sur Twitch le, le savent. Je n'hésite pas à aller dans des, dans des territoires que jusque-là, je ne m'autorisais pas du tout. Et que même, je ne me serais pas autorisé il y a un an. Les dernières vidéos que j'ai sorties, je pense, étaient aussi dans cette démarche-là. Je vais essayer d'aller plus loin. Je pense que je, voir Jérémy Ferrari sur scène euh, en novembre, là, ça m'a aidé, ça a débloqué quelque chose. Parce que voir quelqu'un... Euh, dans un spectacle humoristique parler de ses problèmes de santé mentale je pense que ça aide aussi à voir que ok, les informations c'est important mais ce qu'on vit c'est important aussi et relier les deux ça peut faire quelque chose de vraiment beau et de vraiment dont on peut être fier et je vais essayer de faire ça et je vous promets, ça va changer, je vais essayer de plus être un robot ici, ça va être compliqué mais on va essayer en tout cas merci à vous Merci à ceux qui soutiennent financièrement la chaîne, merci Nicolas, bientôt le procès, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, je vous souhaite le meilleur, salut